Nous sommes réunis sur l'après-midi. Pour une passation de service entre le commissaire Sotan et le commissaire Aladin de la Donc, juste avant de débuter la, la cérémonie, j'invite quelqu'un à faire pour nous la lecture des correspondances émanant du directeur général de la PNH. Direction générale pour prince le 29 novembre 2022 du directeur général à M. Caleb Exantus, numéro 95-06-06-02-609, -60 commissaire principal Pétionville. Objet, relevé de fonction et transfert. Vous êtes avisé que vous avez été relevé de votre fonction de responsable du commissariat de Pétionville pour être affecté au commissariat de Mel de la fonction de responsabilité de l'arrondissement de Mel Veuille, après avoir fait l'inventaire des matériels placés sous vos responsabilités, vous présenter à la direction départementale du Sud-Est pour de nouvelles instructions. Le directeur général espère que... Par votre sens du devoir, vous saurez justifier la confiance placée en vous. Signé par le directeur Franz LB, directeur général. Inspec inspection générale, direction du personnel informatique, DDO, DDS. Police Nationale d'Haïti, Direction Générale. Port-au-Prince, le 30 novembre 2022, du Directeur Général à M. Jean-Louis Aladin, numéro 11, PP01, 630, commissaire principal, USDG, objet, relevé de fonction et transfert. Vous êtes avisé que vous avez été relevé de votre fonction de responsable de l'unité de sécurité de la Direction générale pour être affecté au commissariat de Pétionville dans la fonction de responsable de la juridiction de Pétionville. Veuillez, après avoir fait l'inventaire des matériels placés sous votre responsabilité, vous présenter à la Direction départementale de l'Ouest 1 pour de nouvelles instructions. La Direction générale espère que par votre sens du devoir, vous saurez justifier la confiance placée en vous. Signé par le directeur général Front LB. Merci. Et... Policière, policiers et assureurs administratifs du commissaire de Boutonville à partir d'aujourd'hui. Vous, vous connaissez comme votre chef le commissaire principal Jean-Louis Aladé. Vous devez lui obéir en toutes circonstances de les formes prévue par la loi. Commissaire Aladé, maintenant vous avez la charge du commissariat de prétendre. Et juste avant de terminer, donc le commissaire de Caleb a passé un temps ici. Il a collaboré avec certaines personnes. Donc on va le laisser le temps. Et de vous dire au revoir, pas de vous faire ces adieux, mais de vous dire au revoir et de vous remercier peut-être pour les services rendus durant son passage à la tête du commissaire de Président, Le commissaire de Merci, merci directeur. Bon, je n'ai pas beaucoup de mots à dire à tous ceux qui m'ont aidé pendant les 14 mois que j'ai passé ici et sans vos et sans supports.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 S'il vous plaît, Pétionville ne m'appartient pas. Pétionville appartient à la communauté de Pétionville. Pétionville appartient à vous. Donnez au commissaire Aladin tous les supports. Je ne peux terminer sans dire merci à la direction générale, qui, au directeur général en particulier qui m'a laissé pendant, pendant ces 14 mois parce que. Quand il était venu, j'étais déjà là. Merci à lui et encore, j'ai une nouvelle fonction qui m'appelle. Je dois aller prendre mes responsabilités. Je pense que la police est comme un, un sentiment. Nous nous rencontrerons encore. Merci Dédéo pour, pour, pour le support pendant tous les mois que nous avons passé ensemble. Tous les travaux que nous avons accomplis. Merci, merci. Et merci encore de tous vos supports. Vous êtes dans mon cœur et vous serez vous toujours. Merci. Maintenant, le commissaire entrant, le commissaire Aladé, si vous avez quelque chose à dire, vous, vous, vos objectifs, mais quand même, votre personnel est là, donc vous voulez bien leur dire quelque chose mes chers amis, je vous dis bonsoir. Bonsoir. L'honneur m'est d'être avec vous en ce moment solennel si inattendu je ne m'attendais pas à ce que je vienne ici comme responsable de la juridiction de Pétionville. Il me tient à réserver à remercier le grand architecte de l'univers qui m'a permis jusqu'à 7 minutes de respirer pour être au service de la population. Et je me tiens aussi à remercier le haut commandement de la PNH qui a fait choix de moi et qui a mis sa confiance en moi. Vous et moi, nous allons travailler de concert pour une Pétionville meilleure, pour une Pétionville en pleine sécurité et pour la continuité de notre responsable Carlemicus. Nous allons continuer sur cette même lancée à réduire les taux de la sécurité de la juridiction de Pétionville. J'espère qu'avec vous, qu'avec l'aide du grand architecte, la tâche est immense et dure les terrains. Mais avec Dieu, nous ferons des exploits. Merci. De votre attention, merci, David. Comme je l'ai dit, j'ai quelques conseils à vous donner. Le premier conseil, c'est de sortir, d'aller rencontrer les autorités locales, vous présenter à certaines personnes. Et le second, c'est de vous pencher sur vos responsabilités. Merci. Le, la juridiction, le département de l'Ouest 1 fait face à des difficultés, tout le monde le sait donc euh, vous allez devoir travailler être à l'écoute de votre personnel ils ont des choses à vous dire ils ont des choses à vous raconter et de rencontrer également la population vous travaillez pour la population au bénéfice de la population il faut être à l'écoute de cette population il faut connaître leurs problèmes il faut les identifier et travailler ensemble avec cette population pour apporter des solutions vous avez déjà le support du recrutement de la police mon support également vous l'avez déjà vous ne serez pas seul je serai là à vous accompagner à vous épauler à vous aider à vous supporter pour résoudre les défis de sécurité. Donc, euh, vous autres policiers, ça c'est que la police c'est un grand édifice. La police n'est pas une boutique privée, c'est une institution. Et dans une institution, chacun est appelé à donner sa, à, à, à, à, à, à, à remplir des fonctions. Aujourd'hui, M. Alatin à la est installé à la tête du commissaire de Bécondeux. À l'avenir, quelqu'un d'autre viendra en place. Tout comme moi qui suis directeur départemental, quelqu'un d'autre viendra en place. C'est comme ça que la police fonctionne. Mais sachez que il faut travailler avec. Il ne faut pas lui donner des coups bas. Et tant que, et tant que sous bataille, vous devez obéir à votre supérieur C'est comme ça que ça fonctionne. Et lui également étant chef, il doit vous donner du respect. Il ne doit pas vous traiter de porte, euh, de, de pas du tout de porte commun. Donc, euh, ce sont des conseils. Je sais, ça ne veut pas dire que le, le, le, le commissaire à Alade va, va vous aborder de, de, de manière offensive. C'est pas ça. Mais c'est juste un rappel. Donc, euh, étant que dit départemental, je compte déjà pour votre support que vous allez donner à commissaire Alain. Si dans le passé, vous avez donné 80% de votre performance à, au commissaire sortant, Calais, maintenant donnez 90% et 95% au commissaire Aladdin parce qu'il est fraîchement installé dans la commune, il ne connaissent pas le fonctionnement de la commune. C'est à vous de lui tenir la main et de lui montrer, de lui indiquer quoi faire dans une situation de vie. Donc, et sur ces mots, je vais mettre un frein à, à cette petite cérémonie. Si jamais quelqu'un veut prendre la parole, vous souhaitez bienvenue au commissaire à et je vais lui céder la place. Sinon, sinon, si personne n'a autre chose à ajouter, je vais mettre fin à cette vidéo. si quelqu'un ici et a quelques conseils à donner au président à la c'est le moment de le faire. Ou vous pouvez le faire également en vous. Donc c'est oui. devoir. On voulait dire bienvenue. On est là pour travailler avec vous, quelles que soient les circonstances. On est là pour vous et on sait aussi que vous êtes là pour nous aussi. Bienvenue, que la commune de Pétionville soit prospère pour vous et pour, et pour tous ceux à l'avenir qui auront la possibilité de venir travailler au commissariat de Pétionville. Merci. Merci, Léo. Je pense que nous avons souhaité un bienvenu. Donc, la police, c'est une grande institution de service. Donc, en tant que CP, nous souhaitons le succès et demander collaboration pour les gagnien avec le CP exantio pour garder même même vigilanceo collaboration et comme ça pour nous résoudre problème grand banditisme dans le pays. Merci beaucoup. Et un aspectable partie là, je viens bien pour saluer le nouveau responsable du le responsable de police. Un inspecteur visionnaire, Joel non c'est bon non maintenant non non monsieur. Vous, vous Monsieur vous vous non non non non non non non non non que non de que commissaire de la circulation, de la juridiction de Petroville, je vous souhaite bienvenue, on va travailler ensemble pour apporter des solutions vis de la circulation, bien que vous êtes un ancien de la circulation, nous allons collaborer ensemble pour le faire, le faire il faut le faire, il y a le savoir faire, le faire, le faire aussi, nous allons travailler ensemble pour redorer et pour la circulation beaucoup plus fines afin d'avoir une sécurité beaucoup plus parfaite dans la juridiction. Merci beaucoup de votre présence. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup.